Bonjour mes chers élèves de deuxième année primaire. Je vous présente cette fois en exclusivité sur YouTube les bonnes manières. Ça veut dire la façon de s'exprimer en français. Alors, les bonnes manières est une vraiment collection complète conçue pour l'enseignement de l'éducation de la première année à la sixième année primaire. C'est-à-dire, pour les élèves primaires. De la première année jusqu'à sixième année. Vous êtes maintenant deuxième année primaire. Alors, cette collection permet d'enseigner un ensemble de règles, de normes sociales. Pour aider chaque enfant... Avoir des relations harmonieuses entre individus, que ce soit au sein de la famille, entre amis, entre amis, au sein de la famille, entre amis, à l'école ou dans le voisinage. Alors, chaque enfant va acquérir à travers ce livre ou à travers ces vidéos à vrai dire des réflexes de politesse et de règles sociales d'accord ces bonnes habitudes l'aideront à bien évoluer dans l'école et dans la société allons-y on va découvrir les activités d'aujourd'hui. Il s'agit de « J'accueille un ami ». Alors, mes chers élèves de deuxième année primaire, je vous propose ce cours de bonne manière. J'accueille un ami. C'est donc deuxième leçon. J'accueille un ami. Alors, j'entoure la personne qui me semble la plus accueillante. Je justifie mon choix. Je dessine une personne vraiment accueillante. Vous avez ici quelques images. Alors, je ne crois pas que ce que cette personne est vraiment accueillante. Regardons. Elle est en colère. Elle ne veut pas parler ou communiquer. Je crois qu'elle est fâchée. Alors, cette personne est tout à fait normale. Elle est moins accueillante que celle-ci. C'est-à-dire que cette personne. Regardons ce garçon. Il sourit. C'est une personne accueillante. C'est la plus accueillante parmi ces trois. Ce garçon est tout à fait normal, mais celui-ci est vraiment ravi. Il est vraiment content. C'est une personne accueillante. Je peux accepter son invitation. D'accord Par contre, ce garçon-là est vraiment fâché. Il est en colère. Il n'est pas du tout accueillant. Alors, qu'est-ce que je dessine ici? Je dessine une personne vraiment accueillante. Alors, je choisis ce garçon. D'accord? Alors, je vous propose maintenant une autre activité. Toujours avec accueillir un ami. Je choisis le bon comportement. C'est donc la deuxième activité pour aujourd'hui, mes chers élèves. On parle de comment accueillir un ami. C'est-à-dire la façon d'accueillir un ami. Accueillir mes amis dans les meilleures conditions. Alors je choisis le bon comportement. La bonne conduite. Un nouvel élève, c'est ça ce qu'on appelle l'association de communication, un nouvel élève vient d'intégrer l'école. Alors ce garçon, c'est un nouvel élève qui vient de loin et veut tout simplement intégrer à l'école. Je veux le, je vais le voir et je fais sa connaissance. Je lui parle des élèves qu'il ne doit pas fréquenter. Je l'ignore. C'est lui qui a besoin de moi. C'est à lui de venir me voir. Je l'ignore. C'est lui qui a besoin de moi. C'est à lui de venir me voir. C'est tout à fait arrogant. Je oui. lui parle des élèves qu'il ne doit pas fréquenter. Non. C'est un mauvais comportement. C'est-à-dire que je ne suis pas discret. Je suis indiscret et je dévoile les secrets des autres. Alors, je choisis le bon comportement, c'est A. Je vais le voir et je fais sa connaissance seulement. Alors, je vais le voir et je fais sa connaissance. lorsque, Lorsqu'un nouvel ami vient d'intégrer l'école, j'ai des nouveaux voisins. J'ai des nouveaux voisins. Et alors? Je vais voir s'ils ont des enfants de mon âge pour jouer avec eux. Je vais les saluer et demander s'ils ont besoin d'aide. J'ai des nouveaux voisins. Et alors? Ça, ce qu'on appelle la marque de l'indifférence. Non? Non? C'est un mauvais comportement. Je vais voir s'ils si ont des enfants de mon âge pour jouer avec eux. Non. Mais, je vais les saluer d'abord et demander s'ils si ont besoin d'aide. <rire> J'ai de nouveaux voisins. J'ai des nouveaux voisins. Je vais les saluer. D'accord euh, vous savez comment saluer les gens et demander s'ils si ont besoin d'aide maintenant jeu de rôle bonjour moi c'est Ali tu es nouveau ou tu es nouvelle parce que ça fille. bonjour moi c'est Ali tu es nouveau tu es nouvelle? C'est ça, j'ai une fille. Oui, je m'appelle Farid. Oui, je m'appelle Amina. Enchanté, tu veux que je te fasse visiter l'école? C'est le verre faire. « Enchanté, tu veux que je te fasse visiter l'école? Oui, merci. Je suis un peu perdu. Oui, merci. Je suis un peu étourdi. J'ai besoin d'aide. Bonjour, moi c'est Ali. Tu es nouveau Oui, je m'appelle Farid. Enchanté. Tu veux que je te fasse visiter l'école Oui, merci. Je suis un peu perdu. Je suis un peu étourdi. J'ai besoin de l'aide. Bonjour, moi c'est Ali. Tu es une nouvelle. Oui, je m'appelle Amina. Enchanté. Tu veux que je te fasse visiter l'école Oui, merci. Je suis un peu perdu. Je suis un peu étourdi. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire On a appris. On a appris quelque chose. C'est d'être... Hein? C'est d'avoir un bon comportement avec les autres. Si, si, si, un, nouvel ami, si un nouvel élève vient d'intégrer à l'école, je vais le voir et je fais sa connaissance. Au lieu de lui parler des élèves qu'il ne doit pas fréquenter. Au lieu de l'ignorer. Non. J'ai des nouveaux voisins. Alors, je ne fais pas de signe d'indifférence. Ou euh, d'être impoli. Non. Je vais les saluer d'abord et demander s'ils si ont besoin d'aide. Et après, je vais les voir et s'ils ont des enfants de mon âge pour jouer avec eux. Pas de souci. Mais avant tout, il faut les saluer. C'est la façon de saluer et demander s'ils si ont besoin d'aide. Vous avez compris Oui ou non D'accord. Alors... J'entoure la personne qui me sauve la plus accueillante. Alors, pour être euh, bien accueillant, je dois être comme celui-là. Bien. Je souris, c'est-à-dire je suis souriant, content, optimiste et sociable. C'est mieux que ce garçon qui est fâché. D'accord Alors, si tu veux être accueillant, tu dois être souriant, optimiste, sociable. D'accord Alors c'est ça la façon d'accueillir un ami. Et c'est ça la façon hein, d'accueillir mes amis dans les meilleures conditions.